Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer aujourd'hui la présentation d'un géoportail et pas des moindres puisqu'il s'agit du géoportail de la Wallonie, un outil super bien fait qui nous sera très utile pour le cours de géographie Je vous propose tout de suite le générique, générique À la fin de la vidéo, je vous proposerai un exemple d'utilisation de WallonMap au cours de géographie et en l'occurrence au cours de géographie de 4e année dans l'enseignement libre en Belgique. Pour accéder au géoportail de Wallonie, c'est très simple. Il vous suffit simplement de posséder une connexion Internet. Vous tapez WallonMap sur Google, vous arrivez directement à à la page du géoportail et je vous donne rendez-vous tout de suite sur l'ordinateur voici donc la page d'accueil du géoportail map. alors ce qui est euh, tout d'abord à regarder c'est le fond de carte en fait le fond de plan et là vous avez la possibilité de changer euh, le fond de carte je désactive toujours bâtiment parce que bâtiment ça va vous donner quand on sera sur des échelles plus grandes euh, des petits carrés roses un peu partout c'est assez ça, ça pollue vraiment l'image à mon sens donc ça on va l'enlever, il faut savoir aussi qu'ici vous pouvez jouer avec la transparence donc là vraiment avoir des superpositions de couches et faire disparaître le fond de carte pour faire ressortir la couche que vous allez choisir justement parlons des couches, elles se situent ici donc vous allez accéder au catalogue du géoportail une fois que vous cliquez sur le plus, vous avez ici les différents onglets qui permettent de voir les différentes catégories dans lesquelles sont regroupées les couches nous allons travailler avec la géologie. Donc nous allons chercher dans nature et environnement. Vous avez différentes thématiques qui vous sont proposées. Nous c'est le sol et le sous-sol. Nous allons d'abord sélectionner la carte géologique. Je vais la désactiver. Alors si je veux la faire disparaître mais la garder dans ma sélection, vous voyez j'enlève le petit œil. Elle est toujours là. Je ne la rends pas visible à chaque fois. Donc ça c'est la première chose dont nous allons avoir besoin. Et éventuellement pour vous montrer qu'on peut utiliser différentes couches. Je vais aller dans « Données de base », aller chercher des données topographiques et ajouter, par exemple, « Relief ». J'ai fait un petit peu mon shopping. Vous auriez pu, évidemment, aller chercher d'autres couches. On peut en ajouter beaucoup. Faut savoir que quand il y a beaucoup de couches, bon, tout est en ligne. Ça va commencer à charger votre navigateur. Moi, j'utilise Google Chrome. Avec une dizaine de couches, ça va encore. Mais parfois, voilà, ils il bloque parce qu'il y a trop d'informations. Ce qui est bien avec le géoportail, c'est que je peux me déplacer sur différents territoires, mais aussi dans différentes échelles. Nous, on va étudier ici vierouin et plus particulièrement Vierve-sur-Vierouin. Alors pourquoi ben Parce que c'est une commune euh, qui est assez caractéristique en fait, d'une région géographique qui s'appelle la Calestienne. En fait, vous avez le Condreau, et puis vous avez la Famenne et ensuite, au plus au sud, vous avez cette Calestienne qui précède l'Ardenne. Ici, à Vierve-sur-Vierouin, euh, ce qui est intéressant, je vais vous mettre aussi une photo sur laquelle on a travaillé. Voici la photo. Et donc vous voyez ici que euh, l'observateur, le photographe, se trouve en hauteur, donc c'est une vue en plongée, et donc l'observateur est sur un tienne. Un tienne, c'est un, une colline calcaire, et d'ailleurs c'est de là que vient le nom Calestienne, puisque cal viendrait de calcaire, et tienne, d'étienne, en fait, de ces collines calcaires qu'on trouve dans cette région-là. Et donc le photographe prend une vue en plongée, sur le village de vierve sur viroin alors à l'avant-plan, on va voir sur cette photographie qu'on est bien sur des pelouses calcaires on voit que l'herbe est très sèche il y en a un petit bout qui dépasse là à droite l'herbe est très sèche, c'est une pelouse calcaire par contre, dans le fond de vallée on voit de l'herbe vraiment très verte alors on peut supposer il fait beaucoup plus humide dans le fond de vallée. Plus loin, on a des, des reliefs assez importants, il s'agit de la forêt ardennaise, et qui repose sur, sur des reliefs qui sont beaucoup plus élevés que le tien sur lequel se trouve le photographe. On a donc trois ensembles, le tien, le fond de vallée et le relief ardennais. Ici, le géoportail va nous permettre d'analyser cette photographie, sous un autre angle, et de comprendre finalement le fondement géologique des activités qui sont présentes sur le, le sol de la commune de Vierge-sur-Viroin, mais aussi la végétation. Alors je vais tout d'abord activer la carte géologique, elle va vous paraître un peu compliquée, avec les incrustations, il n'y a pas de problème, vous pouvez visualiser les différents types de roches. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que je vais pouvoir déjà jouer par transparence, et essayer de comprendre est-ce qu'il y a un lien entre la végétation et la géologie alors on voit déjà que bon, les alluvions modernes, évidemment, sont situés au niveau de la rivière. Mais si on regarde bien, regardez un petit peu les, les couches en mauve, et vous allez voir que la première, en tout cas ici, celle-ci correspond vraiment à une zone boisée. D'accord On voit aussi que le CVN ici et le CVE ben, correspondent eux aussi à une zone boisée. Par contre, le VXM et le SE, bien là, on a le village, et on a nettement moins de forêt. Et sur euh, tout le jaune, hein, euh, là, vous avez la forêt ardennaise. Donc ici, on peut déjà comprendre pas mal de choses, des liens entre la végétation et les différentes couches géologiques. Alors en gros, le jaune, ça va être le grès. VXM et SE, ça va être des schistes, tout à fait imperméables à l'eau. Et donc on va comprendre que les zones les plus humides seront à cet endroit-là. On peut déjà faire pas mal de liens entre la géologie et la végétation et l'affectation des sols, finalement. Ce qui est très intéressant avec Point c'est qu'on a des instruments de mesure. Et vous voyez ici, je peux prendre le profil altimétrique et faire une coupe de la région. Donc voilà, je trace mon transect. Donc un transect, c'est une droite qui va couper un plan, puisqu'ici j'ai une vue en plan, et qui va me permettre de faire une coupe. La coupe apparaît directement ici, sur l'espace, et vous voyez ce qui est très très très bien, c'est que dès que je déplace mon curseur sur cette coupe, bien, euh, le point se déplace également sur le transec. Nous allons analyser la succession des couches géologiques en lien avec le relief. Les premières couches, c'est des schistes, c'est relativement plat. Le relief augmente, on arrive sur les formations calcaires, la formation de From Allen ici notamment. On redescend. Regardez ici, je suis, j'ai monté au, au niveau du relief, je suis à 206 mètres d'altitude, et je suis en, au plein milieu de la couche CVN. Ce sont des grès. Alors là, on peut dire, déjà tirer une conclusion, en fait. Certaines roches résisteront mieux que d'autres à l'érosion. On voit ici que le grès résiste beaucoup mieux que le calcaire à l'érosion. Dès que j'ai une couche de grès, bah, j'ai un relief plus important. Par contre, ici, vous voyez, là, c'est complètement la débandade. <rire> là, tout a été creusé. Ce sont les couches schisteuses. Le schiste résiste moins à l'érosion, parce qu'en fait, l'hiver, comme il est imperméable, l'eau ne rentre pas, il reste en surface, mais l'eau va vraiment venir se loger dans les interstices du schiste, et dès qu'il gèle, ben, là, le schiste va exploser. Hein, C'est ce qu'on appelle la gélifraction. Et tous ces gélifractes, ben, finalement, vont retourner au Viroin, et puis plus tard, dans les océans. C'est quelques images qui ont été prises, qui vous montrent l'importance de l'érosion de ces schistes, ou shale. On arrive... Euh, au Viroin, donc évidemment le Viroin dépose des alluvions, des alluvions modernes le relief ben, monte, c'est tout à fait logique puisque on est sur des couches de grès et donc le grès résiste nettement mieux à l'érosion comment expliquer finalement cette vallée du Viroin ben, par les différences géologiques qui vont amener une érosion différentielle ça c'est le terme important, c'est l'érosion différentielle si on veut analyser la coupe à partir du fond de carte, la zone la plus basse, c'est le, le village qui est ici, près de la rivière. Voilà. Alors vous pouvez noter que la zone ici est cultivée, ce sont des champs. Ben vous voyez, il y a un replat. Donc, c'est assez intéressant de faire cette coupe aussi avec l'imagerie satellite. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon travail avec Wallon Map et à très bientôt dans une autre vidéo.